Salut et bienvenue dans ce petit tuto complémentaire Blender sur euh, l'utilisation du logo 3D de la June. Donc, une fois qu'on a récupéré le fichier Blender, on souhaite avoir euh, juste le logo comme ça, avec le petit G et le petit chapeau. Donc Pour cela, euh, rien de plus simple. Lorsqu'on ouvre le fichier, il se présente comme ceci. Il suffit de faire un clic droit à cet endroit-là, par exemple, de façon à sélectionner le, les cercles en fait, qui sont là. Ou alors on peut tout simplement euh, faire un clic gauche sur cercle, on voit qu'il est sélectionné. Et on désactive ici le petit appareil photo de façon à ce qu'au rendu, euh, ce ne soit pas calculé. Et pour que ce soit plus clair, on peut même ici cacher le petit œil. Et à ce moment-là, voilà, on n'a que le logo qui nous intéresse. Et on peut tout simplement faire notre petit rendu. Euh, moi, je vais changer ici la résolution. Je vais mettre plutôt ça à 300. Voilà, j'appuie sur « Entrée pour valider. Et j'appuie sur « Rendre ». Voilà, donc là on a notre logo, on va le mettre à 100%, alors pour le mettre à 100%, il suffit que je tape 1 sur mon euh, clavier numérique, voilà, donc là il est à 100%, et on n'oublie pas de l'enregistrer, donc fiche, euh, image, pardon, enregistrer sous, et on va l'appeler, voilà, logo 3DJune 300 simple, on enregistre. Alors il y a une petite chose qui peut être un petit peu embêtante, c'est que, euh, en fait, voilà, là j'ai une, une image qui est grande, et puis en fait on voit que là il n'y a, a rien du tout, donc ce qu'il faudrait c'est éventuellement recadrer un petit peu. Donc on peut aller dans la vue 3D, on peut sélectionner notre caméra, voilà. Donc là j'ai deux caméras, mais c'est celle-là qui nous intéresse, parce que lorsque je clique dessus, elle devient blanche, et on voit ici qu'il y a un petit contour orange qui se met autour de ma caméra. Et on va pouvoir cliquer donc sur le petit logo, la caméra, et jouer sur la focale. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, en faisant glisser, on peut correctement positionner, voilà, notre logo. Et là, on peut à nouveau faire un petit rendu en cliquant là-dessus, bien sûr. Donc, pour avoir à 100%, il suffit d'appuyer sur 1 sur le, le pavé numérique et on a voilà notre logo. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.